utiliser les nft en parallèle de ton art alors si les nft faisaient déjà parler d'eux depuis leur entrée dans le domaine des crypto actifs en 2017 faut reconnaître qu'en 2021 ils sont vraiment imposés avec des ventres corps et l'adhésion de plus en plus de personnes à leur cause aussi si ces jetons non interchangeables sont aussi populaires et attractifs c'est à cause de leur hypothétique rentabilité bien connue leur capacité à s'appliquer à n'importe quel domaine et surtout le fait qu'ils sont vraiment accessibles à tout le monde ceci étant il est possible pour un artiste, qui soit numérique ou physique, d'utiliser conjointement les NFT et son art. Comment c'est possible Quels sont les différents moyens d'associer NFT et art traditionnel C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc les NFT, ils ont principalement été conçus pour servir l'art, mais à la base, c'était surtout réservé à l'art numérique. Par contre, il est possible de voir l'œuvre physique d'un artiste finalement être converti en NFT. Par exemple, la joconde de Léonard da Vinci, elle peut être numérisée et elle peut être convertie en NFT. Cette forme de certificat via l'NFT, elle est maintenant disponible à tout le monde qui veut rendre son œuvre numérisée et cryptée, et de sorte à être l'unique détenteur de ses droits. Alors, comment on fait Il euh, y a à mon sens trois façons assez logiques de lier votre NFT à une œuvre d'art physique. En l'occurrence, ici, dans notre exemple, on va utiliser une peinture. Alors la première manière, euh, ça va être de se servir de la certification NFT pour créer un certificat d'authenticité infalsifiable. Donc ça peut être un argument de vente supplémentaire indiquant que si vous êtes le propriétaire du NFT, bah, ça a autant de valeur que le certificat d'authenticité physique. Et vous pouvez du coup, par exemple, euh, rajouter la mention par-dessus « certificat d'authenticité disponible au format numérique NFT » en ajoutant un code QR que tout le monde peut scanner avec son téléphone et qui redirige du coup en quelques secondes vers le NFT en question. Donc vous trouverez des tonnes de générateurs de QR code sur Google si vous souhaitez mettre ça en place. Côté visuel, euh, le NFT c'est une simple image, donc un peu travaillée quand même, qui ressemble du coup à votre certificat d'authenticité et qui contient toutes les informations de votre œuvre. D'ailleurs, ce genre de certificat, je pourrais vous en fournir dans un format modifiable si jamais ça vous intéresse. Donc c'est un peu avant-gardiste comme méthode et dans ce cas, votre NFT ne sert qu'à augmenter la crédibilité, euh, enfin votre crédibilité, en montrant votre implication et votre innovation dans le domaine. Mais ça n'apporte pas de réelle valeur, même si ça contribue à augmenter la valeur perçue de votre offre et, euh, on va dire, la sécurité autour de la certification euh, et l'authentification de votre œuvre. En second, donc, la deuxième méthode d'associer euh, votre NFT à une œuvre d'art physique, c'est tout simplement de numériser votre œuvre et d'en proposer une version virtuelle. Donc, vous pouvez très bien la vendre ou la donner en même temps que votre œuvre d'art physique. Et cette fois, vous pourrez facilement le marketer parce que non seulement grâce aux connaissances que vous avez acquises dans le domaine des NFT, vous pourrez expliquer à quel point c'est une révolution, mais vous pourrez aussi et surtout expliquer que pour l'instant, votre NFT il n'a pas spécialement de valeur, mais que si votre cote augmente, que l'œuvre physique prenne de la valeur ou que votre autre NFT prenne de la valeur, eh bien votre client se retrouvera finalement avec deux œuvres qui ont de la valeur. Donc vous pourrez lui expliquer que s'il croit en vous, c'est sûrement un très beau cadeau que vous lui faites vous pourrez aussi très bien la vendre à côté et pas la donner à votre client à partir du moment où celle-ci est juste là pour numériser votre œuvre et non pas là pour l'authentifier du coup c'est tout à fait possible de la vendre séparément dans le cas d'une œuvre d'art numérisée, ce que je vous conseille dans le cas d'une peinture, c'est de travailler avec quelqu'un pour faire un petit montage afin de mettre en valeur un peu votre œuvre. Euh, ça peut être mettre votre œuvre en 3D, par exemple comme si elle s'orientait un petit peu de droite à gauche. Ou alors ça peut être mettre votre œuvre en deux dimensions dans un cadre, mais avec des effets sur les côtés, euh, comme des espèces de liens qui poussent, des fleurs qui fleurissent, des espèces de papillons qui volent. Enfin, c'est l'image que, que j'ai en tête euh, comme ça, là, qui me vient assez rapidement. Mais en fait, toutes sortes d'animations fera l'affaire, euh, comme par exemple de la fumée pour qu'il y ait une sorte d'ambiance euh, si l'esprit et le thème de votre toile s'y prête. Mais je vous conseille quand même de ne pas simplement poster la photo de votre toile. C'est pas vraiment l'esprit des NFT et c'est pas aussi facile que ça non plus. En plus, euh, l'intérêt du numérique, c'est vraiment de pouvoir faire ce qu'on veut. Alors du coup, profitez-en, faites des choses jolies, animées, mais euh, faut vraiment pas s'en priver, c'est assez important finalement. Aussi, si vous faites des sculptures, la meilleure solution, ça peut être de créer une vidéo de votre oeuvre à 360 degrés. Donc vous verrez qu'avec quelques astuces, c'est pas si dur. Vous pouvez par exemple placer votre caméra, euh, la bloquer en position. Vous pouvez vous placer devant un mur bien blanc, euh, à un endroit où la luminosité elle est correcte. Vous pouvez ajouter des spots de lumière si c'est nécessaire. C'est très important la lumière. Et euh, là, vous mettez votre œuvre sur un plateau de micro-ondes ou sur un présentoir 360 degrés électrique euh, que vous pourrez trouver pour une vingtaine d'euros sur internet et puis ça fait très bien l'affaire avec quelques retouches photo euh, ça peut très bien le faire après vous pouvez aussi faire des photos prises tous les 30 degrés ou les 20 degrés et après les compiler et enfin voilà vous avez compris l'idée en tout cas enfin la dernière méthode qui est pour moi d'ailleurs la plus intéressante avec la deuxième euh, C'est de présenter votre œuvre comme je vous l'expliquais juste avant, mais en fait en bas de votre NFT, vous pouvez mettre un espèce de cadre plutôt élégant avec le nom de l'œuvre, la date de la création de l'œuvre et la mention « Certificat d'authenticité numérique pour l'œuvre XXX » et là vous mettez du coup le numéro de l'œuvre ou le nom de l'œuvre. donc l'avantage de cette technique en fait c'est qu'elle va accumuler un peu les avantages des deux premières et surtout si vous gardez le même style de cadre la même disposition au niveau des informations etc ça permet lorsqu'on regarde votre profil d'avoir une collection virtuelle vraiment crédible et du coup on voit le nom des œuvres et on voit que c'est quelque chose de sérieux ça fait un peu comme un petit musée virtuel je sais pas si vous voyez ce que j'ai l'image assez clair en tête, j'espère que vous aussi. Euh, du coup, si on récapitule, vous pouvez créer un NFT pour accompagner votre certificat d'authenticité physique, car le NFT qui est numérique, il est infalsifiable, et ça vous permet d'augmenter la valeur perçue de votre offre et de votre crédibilité. Ensuite, euh, on peut numériser son œuvre dans le but qu'elle prenne de la valeur en même temps que l'œuvre physique et en même temps que notre code artistique, donc que ce soit sur nos peintures physiques ou nos œuvres NFT. Euh, cette œuvre qu'on a numérisée, du coup, on peut la vendre séparément ou alors on peut la fournir avec l'œuvre physique, car ça permet de l'accompagner d'un message assez avant-gardiste, comme quoi, du coup, euh, en expliquant ce qu'est les NFT, si elles prennent de la valeur, euh, c'est vraiment une super opportunité pour votre client. Enfin, on peut créer une carte représentant l'œuvre et certifiant l'œuvre. Euh, L'avantage, c'est qu'elle certifie l'œuvre et sa représentation virtuelle qualitative Elle permet au certificat de prendre de la valeur. Donc, d'un côté, on a le côté certification et le côté esthétique et virtuel avec la représentation de l'œuvre. Donc, voilà comment on peut associer nos œuvres physiques avec celles du monde numérique. Et très bientôt, vous verrez que nos œuvres virtuelles elles pourront être exposées dans différents univers virtuels. Mais encore une fois, je vous réserve ça pour la conclusion. Pour l'instant, on va avoir 8 points pour orienter tes créations NFT vers le succès. Puis après ça, ça y est, on se met au travail. Allez, à tout de suite.